...à la Direction Générale de l'Administration des Douanes et des Impôts Indirects. Il, il est aussi aujourd'hui présent parmi nous, Si Youssef qui est le Directeur des Systèmes d'Information pour nous. J'appelle également Si Arabi, Cidris Arabi, Idriss Arabi, qui est le directeur d'exploitation du pour, pour roulier passager de tangier J'appelle également Madame Abija Rouloud, qui est la directrice générale de l'agence développement du digital. Euh, présent aussi parmi nous, Monsieur Zahraoui Ami, s'il vous plaît. Aujourd'hui également, nous avons des partenaires très forts dans cette. Sans eux, bien entendu, cet événement n'aurait pas aurait lieu, n'aurait pas voir le jour. Il s'agit de bien entendu de Tangemai et de la Banque Centrale Populaire de la BPP de la région Tangi-Tétoan et également de Techlon Park. Je salue. C'est Karim Brumoussa qui est parmi, parmi nous. J'ai fait exprès de ne pas le convoquer sur les strass parce qu'il est dans sa, sa maison. Hein? Nous sommes des invités chez vous, c'est Velmoussa. Donc, je donnerai la parole c'est ces pour une allocution d'ouverture. Ça sera très bref. Il y aura deux petites interventions d'ouverture, euh, des allocutions d'ouverture. Et puis, on passe directement à l'essentiel les euh, logiciels euh, euh, sur les bio aujourd'hui, comment l'administration travaille dans le domaine de la digitalisation, qui sont des services, etc. On, on, on le saura tout à l'heure. C'est moi le salut de Monsieur le représentant de la et de la Région Tangé tanger téton Monsieur le Directeur de la FDL, Madame la Directrice de l'Agence de développement du digital, Monsieur le Professeur de tanger et Directeur d'exploitation de tanger -Nel. Monsieur le membre du Directoire de la Banque populaire en charge à l'international, mesdames la représentante de la l'administration centrale de la douane, monsieur le directeur régional de Tangemet, Monsieur les représentants de l'office de change, monsieur le représentant de Technoparc. Monsieur le représentant de la Fédération de Transport et Giatlan Translog, Monsieur le délégué régional de PPT, Monsieur le directeur et le délégué régional du ministère du Commerce et de l'Industrie, et Madame la représentante du ministère de Transport, d'équipement et du Transport. Chers partenaires, Mesdames, Messieurs, les représentants aussi de la presse, honorable assistance. L'Organisation par l'Union Régionale du Transport et de la Logistique du Nord, de la Fédération de Transport le CGM, en partenariat avec l'Administration des Douanes, l'Office d'échange, l'Agence de Développement du Digital, la CGM, la Fédération du Transport et de la Logistique, porte Portnet, la MDL, l'OPPT, la MICA, l'AMIT, l'ASMEX, le GIEC Translo, la FEM, le Technoparc et le soutien de la Banque populaire de ce séminaire sous le thème La digitalisation des opérations du commerce extérieur traduit l'engagement fort et constant de l'ensemble des acteurs publics et privés pour la mise en œuvre du chantier de la digitalisation ainsi que l'accompagnement de la PME marocaine pour réussir sa transition vers une économie numérique. En effet, le chantier de la digitalisation de notre économie doit être à notre avis, accompagné par un effort important d'information, de sensibilisation et de conduite de changement nécessaire à sa réussite. Aujourd'hui, le commerce extérieur compte parmi les les secteurs d'activité de notre économie nationale les plus avancés en matière de digitalisation. Il a accumulé grâce aux efforts des différents organismes, une expérience, une expertise certaine, sur laquelle nous devons de capitaliser. De même, il nous semble opportun aujourd'hui d'assurer une convergence plus accrue des différentes plateformes digitales existantes pour assurer une plus grande efficacité. La PME doit elle aussi prendre conscience que la digitalisation n'est plus un, un discours, mais bel et bien une réalité qui va transformer en profondeur ses relations avec ses différents partenaires. À ce titre, nous nous félicitons de la participation en force de, à ce séminaire de plus de, de centaines de PME, PME et PME, qui, qui sont déplacés de différentes régions du, du Royaume, pour s'informer des nouveautés en matière de digitalisation des opérations du commerce extérieur, ce qui démontre tout l'intérêt qu'elle accorde à ce sujet. Je saisis cette occasion également pour rappeler aux PME ici présentes qu'il existe aujourd'hui plusieurs programmes de financement public et privé pour accompagner leur digitalisation. Et je citerai à titre d'exemple le dernier né, Technologis. Qui est le fruit d'un partenariat entre l'AMDL, le GIAC Transloc et la Fédération de transports ségeurs. Avant de clore à mon allocution, j'aimerais remercier encore une fois nos sponsors, Angemet et la Banque Populaire, pour leur contribution à la réussite de cette manifestation. Les remerciements vont également à nos différents partenaires, notamment l'administration des douanes, l'Office de change, l'Agence des. Développement du digital, la CGM, la Fédération de transport, aujourd'hui ici, Tangemed, Portnet, la MDL, FTP, la la MICA, la MIT, la Smex, GEC Transport, la FEM et le Technoparc. Enfin, j'adresse mes de remerciements à l'ensemble des participants qui ont répondu présents à cet événement et je souhaiterais plein succès à nos travaux.